Salut à tous, c'est Iron, j'espère que vous avez la pêche, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Gwent. Alors Gwent, c'est quoi C'est un jeu de cartes sur PC qui est basé sur le monde de la série de RPG The Witcher, qui est au passage une excellente série et une série qui est très riche. Ce qui fait que le jeu est tout aussi riche au niveau des cartes. En fait vous allez retrouver tous les personnages et tous les mythes de The Witcher. Ce qui est plutôt sympa. Pour ceux qui ont joué c'est une variante du Gwent de The Witcher en fait mais ont beaucoup plus poussé. Euh, moi ce qui fait que j'adore ce jeu et que je passe beaucoup de temps dessus. Alors que le jeu vidéo de cartes euh, d'habitude c'est pas du tout mon truc. Déjà c'est le super euh, visuel. Toute la beauté du truc, la beauté des menus, des animations, l'originalité des cartes. On a aussi un système de manches. On voit pas souvent, en fait chaque game c'est un BO3, donc ça rend le jeu hyper stratégique, vous allez tout de suite vous rendre compte de quand vous avez fait une erreur stratégique, pourquoi vous l'avez faite et comment la corriger la prochaine fois, à force de connaître vos decks par exemple. Le jeu est donc vraiment vraiment skillé et comprendre la psychologie de l'adversaire, c'est super important pour pouvoir prévoir ses coups à l'avance et gagner, peu importe les, la qualité des decks en fait d'autant plus que tous les decks ont des counters, il n'y aura jamais un deck euh, godlike, ce qui fait que les parties sont vachement diversifiées, même s'il y a quelques decks qu'on voit un peu plus souvent en fonction de la méta. Vous avez également trois leaders par faction, vous pouvez en choisir un par deck, et vous avez trois types de cartes, il y a des cartes bronze, des cartes argent et des cartes en or. Ensuite le jeu, c'est encore une méta ouverte, donc la communauté est super active, il y a des nouvelles cartes tout le temps, la méta est jamais figée, et c'est des projets Cred, donc les créateurs, ils sont tout le temps en train d'organiser des événements, soit sur le jeu, soit en dehors, donc ils font des tournois, ils font des news avec des vidéos, ils font des best-of du mois, vous pouvez leur envoyer leurs clips, ils étaient même à la part Games Week cette année. Et ce que je préfère dans le Gwen, ça reste quand même la fabrication des decks. Vous avez 5 factions qui ont chacune leur propre cartes, au total il y a 700 cartes. Euh, vous avez votre collection de cartes, et vous pouvez en détruire pour avoir des fragments, en fabriquer d'autres avec des fragments, en gagnant dans des barils, en gagnant en jouant, il euh, y a plein de manières d'en avoir. Et le but, c'est de chercher en fait les meilleurs combos et les meilleures mécaniques en combinant les effets de plusieurs cartes, sachant que les effets des cartes sont vraiment tous faits pour aller les unes avec les autres et pour faire des combos. Après, la seule limite, c'est votre imagination. Hein. Perso, j'aime bien faire des decks beaux jeux qui sont basés euh, sur une mécanique en particulier que j'invente de A à Z, et après essayer de les perfectionner pour baiser un maximum de gens en ranked. Après, vous pouvez aussi acheter des barils de cartes, mais je trouve pas que ce soit un pay to win pour autant, bien au contraire. Parce que les barils, ils coûtent super cher, et vous pouvez sans problème avoir les cartes que vous voulez en jouant. Ça va juste vous prendre un peu de temps, mais comparé à la satisfaction que vous avez quand vous détruisez un mec avec un combo que vous avez inventé, que vous avez réussi à mettre en place, et que vous envoyez le petit taunt au gars en face... Une erreur de novice. Bref, j'avais juste envie de partager avec vous ce que je pense de ce jeu et de vous donner envie de l'essayer. C'est gratuit, évidemment. Moi, j'ai déjà 125 heures de jeu et je suis monté master. Donc, si vous voulez des conseils pour commencer ou vous voulez juste venir jouer, bah, vous venez m'ajouter sur GOG Galaxy. Ce type Tipsyron, tout attaché, hein, tout simplement. Je vous attends. Sur ce, c'était Iron. Gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde.